Qu'est-ce que je peux chanter pour un mariage Comment s'organiser Comment faire pour faire plaisir à mes amis Je vais répondre à cette question tout de suite. C'est une question que que, que, que j'ai vu passer récemment sur YouTube. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et euh, j'aide les gens en fait à améliorer leur voix pour bien chanter. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique bien sur la petite cloche comme ça tu recevras une notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo et surtout notamment quand je serai en direct puisque je fais énormément de directs sur cette chaîne. Alors, chanter pour un mariage, euh, c'est euh, déjà un, un, un merveilleux cadeau parce que euh, chanter, c'est donner de soi, c'est se mettre à nu, c'est se présenter voilà, comme ça devant les autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire facilement. Et Du coup, si tu as envie de, de faire cela euh, pour euh, ton ami ou tes amis, eh bien déjà je t'en félicite parce que tout le monde n'a pas le courage de faire ça. Et euh, bah, ça demande, euh, voilà, ça demande euh, vraiment euh, beaucoup d'amour pour ceux pour qui tu vas le faire parce que euh, bah, voilà, ce n'est pas, pas évident euh, quand on n'a pas l'habitude de chanter, par exemple. Alors, par rapport aux chansons, euh, déjà une des premières choses, euh, il va falloir réfléchir est-ce que tu veux chanter euh, pendant par exemple l'office religieux s'il y a, euh, y a un, un, un culte, ou bien est-ce que tu veux chanter pendant la soirée Parce que euh, si tu veux le faire euh, pendant euh, le, le sacrement, il va falloir que tu fasses attention tout simplement à ce que la chanson que tu vas interpréter respecte les convictions des mariés, hein, parce que voilà, si tu, je ne pense pas que ça va bien se passer, enfin ça ne sera peut-être pas adapté si tu chantes un, un morceau de black metal, par exemple, euh, au milieu d'une église. Euh, avec des gens qui sont pratiquants. Tu vois. Donc, on va faire attention à la chanson qu'on va, euh, qu va interpréter. On va faire aussi attention au sens des paroles de manière à n'offusquer euh, euh, personne dans l'assemblée. Euh, maintenant, euh, si tu prépares ta chanson euh, pour euh, la soirée euh, ou sur le perron peut-être euh, dehors, euh, il va falloir réfléchir. Est-ce que euh, tu veux faire, par exemple, peut-être une chanson que les mariés adorent Donc il y a peut-être une de leurs chansons préférées, ça peut être la chanson sur laquelle ils se sont rencontrés, ça peut être la chanson sur laquelle ils se sont demandés en mariage, par exemple. Donc tu vois, il y a très souvent dans notre vie, comme ça, des, des chansons qui marquent. Euh, des, des moments importants. Et peut-être que tu peux te renseigner, alors si ce sont tes amis, tu es peut-être déjà au courant, mais tu peux aussi demander à leur famille est-ce qu'ils savent s'il y a une chanson en particulier qui rappelle un, un moment agréable de leur vie euh, D'ailleurs, ce moment agréable, ça sera peut-être justement leur mariage et c'est peut-être la chanson que tu vas leur proposer euh, qui va euh, rendre du coup ce moment euh, inoubliable. Donc, ça, ça peut être une bonne idée de se poser cette question parce que là, tu sais vraiment que tu vas leur faire énormément plaisir. Maintenant, ce que tu peux aussi faire, c'est imaginer prendre une chanson euh, connue. Euh, alors une chanson connue, ce qui est bien, c'est que du coup tout le monde la connaît, les gens connaissent la mélodie, donc ils pourront même la chanter à la rigueur avec toi. Et tu peux aussi t'amuser du coup à trafiquer les paroles, c'est-à-dire que tu vas remplacer les paroles originales euh, par des paroles euh, bien souvent euh, amusantes qui vont euh, retracer un petit peu euh, des anecdotes euh, que tu partages avec euh, les mariés ou peut-être leur histoire, euh, comment ils se sont rencontrés ou bien euh, des fois, quand ils se, il se chamaillent euh, ou alors des fois des vacances que vous avez passées ensemble et tu as des choses à raconter par rapport à cela. Et ça c'est très sympa parce que du coup, tu vas pouvoir imprimer les paroles, les donner euh, aux invités. Si c'est une chanson connue, eh bien, très, euh, en général très facilement, ils pourront reprendre le refrain avec toi. Et si tu modifies les paroles, eh bien, ça sera du coup complètement euh, personnalisé pour, euh, pour, euh, pour les mariés. Ce qui compte vraiment là-dedans, c'est que tu prennes du plaisir à le faire, c'est-à-dire que si tu y vas reculons, si tu es vraiment euh, hyper stressé, ça sera compliqué. Alors que tu aies le trac, ça c'est pas un problème, parce que euh, euh, les, les, les mariés ils vont le comprendre, si tu veux, et puis euh, euh, le cadeau que tu vas leur faire, il sera plus grand que, que ton trac, tu vois. Mais par contre, il ne faut pas que tu te forces, il faut vraiment que tu le fasses avec, euh, avec plaisir, pas qu'on t'impose en disant ⁇ Ah, ce serait bien que tu chantes, et euh, puis toi tu n'as vraiment pas envie de le faire, parce que du coup... ⁇ ben, si tu n'as pas de plaisir, du coup, il n'y aura pas de plaisir partagé non plus. Alors que par contre, même si tu ne chantes pas super super bien euh, parce que voilà tu débutes, mais si tu y vas avec vraiment beaucoup d'entrain, euh, beaucoup d'amour de, de, et d'envie de, de, de partager, là vraiment tu sais que tu vas régaler ton auditoire. Tu vas euh, vraiment euh, euh, pour les mariés euh, créer vraiment un, un, un, un grand plaisir, un grand moment quand tu vas faire ta chanson. et, euh, et C'est ça vraiment qui compte, que toi aussi tu y prennes du plaisir et que tu fasses Plaisir aux gens à qui tu offres cette chanson. Alors, peut-être que tu vas euh, devoir chanter du coup dans un micro euh, le jour du mariage et euh, tu ne sais pas trop euh, comment ça marche, comment ça se passe. Alors, moi, ce que je te propose, c'est justement de te montrer euh, dans une autre vidéo que j'ai enregistrée euh, bah, comment, euh, quel micro tu peux utiliser, quel matériel de sonorisation facile tu peux utiliser. Et euh, bah, voilà, je te propose de t'envoyer ça chez toi. Alors pour la recevoir, il faut juste que tu cliques dans la description ici. Je te mets un petit lien euh, sur lequel bah, tu laisseras euh, en cliquant ton prénom et ton adresse mail. Et comme ça, ça te permettra de recevoir immédiatement le lien d'accès vers cette vidéo qui va t'expliquer quel matériel tu peux utiliser et comment brancher tout ça. Voilà, je te souhaite beaucoup de, de plaisir. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo à des amis parce que peut-être qu'ils vont euh, aussi avoir cette, cette idée de, de, de chanter bah, peut-être pour ton mariage si ce n'est pas encore fait. Et euh, moi, je te dis à, à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao